Alors Cerradinho, c'est le nom de, de la ferme ici, qui veut dire Petit Cerrado. Et c'est un cerrado à, à ma taille. C'est un endroit qui est incroyable parce que je n'avais jamais entendu parler moi du cerrado de la savane. Il est en, en plein milieu du Brésil. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis vice-présidente d'une association qui fait de l'artisanat avec les produits du cerrado. Ici c'est très facile de cultiver, il y a toutes les pousses. J'ai dû planter depuis que je suis arrivé plus de 200 arbres du cerrado. Au no cerrado maintenant, il y le cajou, la cagaita, la mangaba, il y a des locaux qui ont déjà le piqui. Mm. Là, ce sont trouve, des produits qui sont un peu valorisés par la transformation, qui peuvent se garder, des choses comme ça. Bon, j'ai commencé Mon premier produit, ça a été la confiture. Le truc euh, basique français. <rire> J'aime beaucoup quand je reçois des clients, d'avoir des échanges avec eux et de, de les sensibiliser sur la problématique du serrado, sur l'alimentation, sur la santé. Ce que je propose ici pour la poussada, c'est une balade gratuite d'une heure avec les clients. Non, je fais de la cuisine française, je fais l'omelette française, <rire> une de la soupe avec les végétaux du, du moment, euh, des pizzas. Bon, la restauration, euh, c'est un peu une obligation parce que comme je suis loin de tout, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de clients de pousada et du camping qui ne viendraient pas si je ne n'offrais pas ce service-là. Les clients, quand ils partent, c'est le premier truc qu'ils mettent, Donc, que ce soit dans les petits genêts ou les repas, c'est tout, tout d'ici, c'est tout bio. Si ce n'est pas d'ici, c'est de mes voisins. Par exemple, maintenant, en ce moment, je n'ai plus de vaches. Donc, le, que ce soit le lait et le fromage, je vais voir chez mes voisins, je ne vais pas aller l'acheter dans le commerce. En fait, les vaches, je n'ai pas envie d'en acheter. Donc, ce que je fais, c'est que je loue mon pâturage. Et du coup, ben moi ça me fait du lait tous les jours et du fromage. Et ça c'est cool. Elles ont un espace immense, les poules, c'est vraiment très grand. Elles sont en liberté dans cet espace-là. Elles font leur vie, elles seulement, seulement une fois par jour chercher des œufs. J'ai aperçu une chose avec les petits poussins, c'est qu'en en fait ils préfèrent manger des termites que des graines. C'est cool ça, c'est trop marrant. Bon, euh, pour les Brésiliens, je passe pour un super chef. Qui c'est qui veut du Et c'est ça les plus <laughs> <laughs>